Mais l'ISMUN, secrétaire général, primature, hein, son liste nous jouent. Nous fouillons sur nos nous Liste des grands commis de, grand de l'État, soit voyager, faut qu'on écrit premier ministre là. La. La, la Primati, c'est Ariel Henry qui a dirigé. Monsieur le ministre, c'est Ariel Henry. Bien dit, Ariel Henry. Faut l'informer. Deuxième autre personnage, c'est Samuel Henry. C'est Samuel Henry. Samuel Henry, c'est non famine. Alors, c'est prénom. Satine, c'est non famine. directeur cabinet, Premier ministre. Non? Troisième personnage, là, c'est Jude Charles Faustin. Lice-secrétaire général de la primatie. S'il a voyagé, il faut l'écrire Premier ministre. Non? Maintenant, toute institution, met de la présidence carrément. Malgré pas président depuis 17 mois, vous mettez institution la présidence. José Pierre Louis, alors, non, met de la présidence d'abord, c'est secrétaire général du Conseil des ministres, dit le pire ou pas passé José Pierre Louis, Alix Richard, même vision, si la voyage, il faut voir le ministre la connaît. Mais monsieur, là, la vie, c'est grenache, vous voyez, peu Excusez-moi l'expression M. Grenchin, DLGD. Allez, pour moi je viens même là, si je mets Ariel en premier, et puis la présidence en deuxième. Ah, nous fait faisons vous Nous devons aller pour nous lire la présidence en deuxième. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, La présidence, c'est le secrétaire général, Alix Richard, c'est le secrétaire général, conseil des ministres. Deuxième personne, dans est niveau président. Ah, tchè, monsieur. Comment oh, ça a est devenu là Deuxième personnage là, c'est le secrétaire général là. Par le national là. Qui est le président toujours nommé. C'est Josie Pierre-Louis. Si là vous il faut le dire à quel côté le allez. Après ça, au jeune ministre, au jeune Ricard Pierre, au jeune Charles j'ai Bredi. Tout ça va dire là un ministre. Rue c'est ministre de Planification. Charles Bredi, c'est ministre de Agriculture. Michel Patrick Boisvert, c'est ministre de Finance. James Cadet, c'est ministre environnement. Rosemont Proadel, c'est ministre travaux publics. Ricardet Saint-Jean, c'est ministre commerce. Lutz Cassandra François, c'est ministre tourisme. Bon, depuis quelques temps, tourisme par exemple dans le pays. a dit, mais ministre tourisme quand même. Et. Kodenyela. Et Nol Joseph, c'est ministre défense. Qui est ministre encore là. Il ministre de la justice de la sécurité publique. Bon, comme pas de ministre de la sécurité publique, mais Emily Prophet, comme celui lui qui joue le rôle là, il a tout passé. Ça veut dire qu'il si a écrit, comme nous avons eu le ministre de la sécurité il a dit formellement, nous avons un ministre de la justice, nous avons un ministre de la justice, mais c'est Emily Prophet qui a été Pour un titan. Le ministre de est même c'est PM notre la Le ministre de la Jean-Victor Généis, c'est lui qui a été ministre là le ministre. Nazareth Auguste, c'est ministre haïtien qui a vivé à l'étranger depuis quelques jours qui a accouché à l'étranger. Il est ministre à l'étranger. PM, ministre à l'étranger. Il a un qui a vivé à l'étranger. quand s'il y cette police, il l'a accouché à l'étranger. Donc ce n'est pas un affaire. Nous, avons va dire que un Il dit comme si vous voulez le ministre. Alors, allô, madame. Je passe au ministre d'État. Alors, Haïti, ça, on est crasé. Excusez moi expression à soir. <laughs> et ministre d'Aïsien qui a vécu à l'étranger, c'est Judith Nazareth Auguste. Et ministre condition féminine, c'est Sophia... Eh, lié. Sophia Loris, c'est toujours ministre. C'est Sophia Loris. Emily Prophète, j'aime te dire là. C'est Emily Prophet 1000 C'est le ministre Kilchidou. Ministre communication. Raymond Rival, ministre sport. Marie Gérard. Les amis étaient là. C'est Marie Gérard, Alex Larsen. Et ministre santé publique. Marie, non, non, non, Marie a oui, papa. C'est Marie, Marie comme femme. Marie comme ma femme. Il prend. Et là, c'est le ministre santé publique là. Ok, nous ministre déjà ministres. Nous dans le secrétaire d'État. C'est Laurent Baugé. C'est Se, secrétaire d'État population. Si la voyage est fou, il faut bon. le dire. Comme il met des ministres, il met tout dans <laughs> le Oui, je ne sais pas que je suis dire. qui est toujours branché, et M. la parole. <laughs> ministre de l'Éducation nationale, là, Nespi Maniga, secrétaire d'État, euh, alphabétisation, OK, je mets le nom même, c'est Sandra Jacques-Suzette Michel, Saint-Georges, c'est lui-même. Et, OK, ministre des Affaires sociales, c'est Rico. Odné Pierre Rico. Jena Joseph, secrétaire d'État, Affaires sociales. Alors, mon handicapé. Ignace Seffler, BMPAD. Claude, J. M. Petit, c'est Bureau des Mines. Bureau des Mines. OK. Directeur général, c'est Jean-Enol Josier et DH, c'est -ce ça lié, non. Euh, Jean-Enol Josier, c'est Bureau National d'Ethnologie. Qu'est-ce assistance? Et quest assistance sociale? CAS, c'est directrice, Bon, c'est directeur général lié, directrice. Et, Edwin Tonton. Marie Fatima Léon Seprin prophète. Lice directeur générale centre de facilitation et des investissements CFI. Gayon, centre de formation et de euh, centre de formation et de perfectionnement des agents de la fonction publique. Il y a un livre qui a dans la Ça veut dire qu'il n'y pas de lui, CNE Bobby Emmanuel Pia c c'est centre national d'information géospatiale Samuel CNIGS. c n -I -G -S. Guayon, secrétaire exécutif Michel Oriol Michel Oriol c'est comité interministériel d'aménagement du territoire. SIAP, Michel Oriol. Ok, c'est un géral Oriol. C'est ça que je me suis tirer très souli. C'est Michel Oriol. Merci, c'est même Nous parons. Et certainement, ils sont, sont familiers. Directeur général, c'est Lénaire Renault. Lénaire Renault. Vous gardez la parole. C'est Conal. Sacré sable, c'est Zinek. y a été Nékinandro. Et puis, c'est bien Sable. Florian Jean-Marie, lycée. Commission nationale des marchés publics, ça n'est CNMP. toujours Commission tripartite pour la mise en œuvre de la loi OP. C'est président, c'est Luc SPK. Conseil de modernisation des entreprises publiques. Bon, nous connaissons le directeur général Lamouri, mais le directeur général Adjouem Kouella, c'est Pierre-Louis Lidnia. Attendez. Non, non, regardez-moi ce que vous dire? Non, Conseil de modernisation des entreprises publiques, c'est même. Mais... Ok. C'est moi qui t'ai fait. C'est Pierre-Louis Lidnia Mosler, Cécile Tamara Georges au pont. Toussaint, Georges. attendez attendez ça dit tout ça, tout non, ça Non, non, non, a dit, le moun. T'allez, t'allez, Tale, C'est même. Yo dit, mon n'a c'est prénom à Belari. C'est Pierre-Louis, Lidmia, Lid, Mosler, Cécile, Tamara, Georges. Non famines c'est au pont Toussaint-Georges de Castro. Radio, oh Non, il n'y a à la Et. et vraiment, vous dites nous conseil national d'assistance légale, directeur général. J.D. Basile. Conseil national des coopératives. Directeur général, bon, M. Mdapte sous Radio Matin, M. et Eslom Raymond, mais il dit qu'il y a dit M. Révoqué. A dit, malgré le révoqué de non, ça veut dire qu'on y a erreur technique qui fait là. Judge Charles Faustin, monsieur tout résoudre ça très rapidement. Conseil national de télécommunication, c'est Léon Jean-Marie Guillaume. Konatel. Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA. Comme directeur général, c'est Amel Kazo. Amel Kazo. Kote qui a encore? Sans technique de planification et d'économie appliquée. CTPA. Directeur général là, c'est Osval Tristan. Mais CTPA, nous connaissons les CTPA, c'est sous Bissotner. allez il va exister. Si vous déplacez, la presse pas connaît Direction de... La protection civile, oh, ça n'est pas le DPCA. directeur général, là c'est Jerry Chandler. Direction de l'immigration et de l'émigration. Directeur... Bon, il n'est pas directeur général. Parce que je suis toujours en disant, je ne suis pas directeur général, je veux dire. Mais c'est Joseph Chonchoulli. Ou Chonchoulli, il, pas, il ici. est haïtien. C'est italien. Et non, non. Papa l'a dit, Lucien Chonchoulli. Lucien Chonchoulli. Ok? C'est lui-même qui est dans l'immigration. Et, direction générale des impôts. Ça, son nègre son normal. Mm -hmm. Son jeune garçon. Jean-Emmanuel Kasseis pour un pil monde son jeune garçon. ta font un travail normal. Direction générale budget. C'est Jean-Michel Silin. Dînez pas. Bon, ça c'est pas mon gars qui dit, mais on son bon bagage parce que son un qu'on très bien. Son aigle international l'a respecter C'est Guito Edouard. Blan di, Penn Nandi, si Michel a voyagé, Gaujan lui doit voyager. C'est Guito Edouard. C'est DNL, c'est Direction nationale du livre. Jean-Emmanuel Jacquet, pourquoi Michel a ministre On est il général. Mais Haïti, là, en vérité, nous, bon, comme tes ministres, il vient directeur général. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oui, le grand qui comme là, c'est Chris Wally. Et allez, vous avez vu qu'on est Kessner Michel Termezi, je le directeur général A.I. École de la magistratie. École de la magistratie, c'est là où de ceux qui deviennent juge, instruction Alors, ceux qui deviennent magistrats, juge de paix, juge, instruction, commissaire gouvernement. Mais depuis quelque temps, nous ces députés, sénateurs qui nous ont ça Nous pouvons nous sortir, malgré que l'école n'a pas payé de nous. Nous avons fait de nous entrer là-dedans. Et nous avons parlé de l'école magistrature, nous avons parlé de l'ENAP, c'est l'école nationale d'administration et de politique publique. C'est directeur exécutif AI, directrice exécutive AI, c'est Marie-Ange Placide. directeur général Pierre-Renaud Julien, c'est. École nationale d'administration financière. ENAF. Directeur général Michel saint bertil C'est École nationale de géologie. Direction générale, fi, directeur général Philippe Dodard, lycée École nationale des arts, ENAT, Électricité d'Haïti. Jean-Hérol Morose, n'ek Blackout, là. Souvlez-le comme ça. N'ek Blackout, là. Directeur général Jean-Claude Rolse, lycée École nationale supérieure de technologie. Fond d'assistance économique et sociale. Paul-Harry Voltaire, actif chef cabinet, ministère de l'Intérieur, ancien directeur général, ministère de l'Intérieur. Fond d'entretien outier. Grégé gré Jean-Louis. Il s'est directeur général. Fond d'entretien routier, ça veut dire l'audio crase, l'argent est au point. Dire, il faut passer maintenant, ça veut dire, mais j'ai mangé l'argent, ça. Mais nous, j'ai un, une péripétie pour nous faire un audio l'audio Fonds Fond de développement industriel, FDI. Et droit, clément FNE. Jean-Ronald Joseph, Inspection générale des finances. Jérôme Vanel morassi Il y a un directeur général adjoint. Guy Romero Latry. Un bien-être social, ça n'est pas IBS là. Madame Sahali, là, depuis ce Ariel Gentil Vildouin. Un système de sauvegarde du patrimoine national, hispan, C'est Jean-Patrick Girandis. Ça n'a pas besoin, parce que c'est pas et technique qui est Un haïtien de statistiques et informatique. IHSI. C'est Wilson Fievre. Dickel Delvaris. C'est l'Institut national de formation professionnelle, INFP. L'Institut national de la réforme Agraire INARAC. Vous avez la parole. Ebel, Aman. Journal Union. Merci, Voilà, je bon, là, suis je suis je suis pas je suis je suis dit, je bad. <rire> <inaudible> son journal. Il y a deux mouns qui font des chaque jour devant le ministère de la Communication, qu'il le suivent, pour y'a yo, mais pour un homme qui directeur général, du l'Union, ou pas, je ne sais pas, l'Union, sorti. Voilà, Mbaïti va donner. l'a fait, pas, je ne pas. Willem a dit, il va directeur général de l'Union. L'état paye, va je ne sais pas si tout et fait décidé. Parce que ça, je ne faire, pas faire, je faire. fait, ne je fait, ne sais pas fait, c'est ne y est, non je fait, c'est pas pas parti pour lui non, non pas parti pour pas si fait. si je fait. fait. manifestation, a ne pas. institution non, nous va pas ça. Oui.